PlayStation Experience, premier week-end de décembre 2016. Alors que Naughty Dog s'illustre en ouverture de la conférence avec le stand-alone Uncharted The Lost Legacy, personne ne s'attendait à l'annonce incroyable qui était réservée au final de cette conférence. Après une heure et demie de show bien maîtrisé, Sean Layden, PDG de PlayStation America, remonte sur scène pour conclure la soirée avec une dernière chose. Cette dernière chose, c'est The Last of Us Partie 2. Le début d'une longue attente pour les fans qui s'attendaient à voir le jeu arriver pour fin 2018, voire au cours de l'année 2019. Et pourtant, nous voilà au milieu de l'été de cette année 2019 et plus que jamais, l'année 2020 semble être l'année définitive pour la sortie de The Last of Us Partie 2. Au cours de cette vidéo, nous reviendrons sur cette affaire et cette fameuse date de sortie. De nombreux sites, qui sont parfois des sites professionnels et spécialisés, n'ont pas peur d'annoncer des rumeurs plus loufoques les unes que les autres, sans réel fondement. D'autres se permettent même de parler d'une date de sortie repoussée, ce qui est assez compliqué d'affirmer cela. En effet, depuis son annonce début décembre 2016, jamais Naughty Dog n'a divulgué la moindre date de sortie pour The Last of Us Partie 2. Même pas une année, même pas une période, même pas un mois, rien du tout. Alors comment une date peut-elle être repoussée si elle n'a jamais été annoncée Et pourquoi surtout le jeu met-il autant de temps à arriver Tant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre tout au long de ce nouveau dossier sur Naughty Dog Mag. Depuis l'ouverture de notre site, de nos réseaux sociaux et de notre chaîne YouTube, on ne cesse de répéter que, selon nous, et d'après les informations que nous avons pu avoir de nos sources sur The Last of Us Partie 2 n'arriverait pas en 2019. Depuis plusieurs années, Sony gère son année avec trois grosses sorties en exclusivité sur PS4. En 2018, par exemple, God of War arrivait en avril, D3 Become Human en mai, Spider-Man en septembre. En 2019, nous avons eu l'Early Access de Dreams en mars, Days Gone en avril, Medieval est programmé pour octobre et il restait une dernière possibilité, le mois de novembre et deux jeux pouvaient y prétendre. The Last of Us Partie 2 du côté de Naughty Dog et Death Stranding du côté de Kojima Productions. Depuis de nombreux mois, Ideo Kojima annonce que son jeu arriverait pour 2019. Ainsi, sans grande surprise, Death Stranding est annoncé pour le 8 novembre 2019, quelques jours après la sortie de Days Gone. Ainsi, les chances de voir The Last of Us Part II débarquer sont quasiment impossibles, puisque là, pourrait considérablement gêner la sortie de Death Stranding et impacter celle de The Last of Us Part 2. Ainsi, tout porte à croire que The Last of Us Part 2 serait le prochain jeu après celui de Kojima, laissant aux équipes de Sucker Punch, la possibilité de fermer l'ère de la PS4 avec Ghost of Tsushima. De ce fait, il ne serait pas impossible de voir le prochain trailer de The Last of Us et sa date de sortie officielle début décembre lors de la PlayStation Experience 2019. Retournons là où tout a commencé, à moins que Sony prévoit de venir à la Paragames Week et d'organiser une conférence cette année. Et ce serait également l'occasion de nous en dire un peu plus, même si cela est moins probable, surtout à 15 jours de la sortie de Death Stranding. D'après nos sources, la sortie de The Last of Us Part 2 serait à ce jour prévue entre février et mai 2020. Alors oubliez la fameuse erreur ou du moins entre guillemets l'erreur d'Ashley Johnson, l'actrice qui incarne Ellie dans The Last of Us, qui avait prononcé le début du mois de février lors d'une interview. Avec l'arrivée de Final Fantasy VII Remake en mars, ainsi que de Watch Dogs Legion et de Cyberpunk 2077 au mois d'avril, les premiers mois de l'année seront bien remplis. Ainsi, le mois de février ou le mois de mai pourrait être une fenêtre de sortie logique et probable pour The Last of Us Partie 2. De ce fait, pourquoi est-ce que cela a mis autant de temps Lorsque Naughty Dog annonce The Last of Us Partie 2 en décembre 2016, nous pouvons vous certifier que l'été 2019 était l'objectif du studio. A cette époque, les Dogs sont au sommet de leur forme avec Christophe Balestra et Evan Wells en président qui gèrent leur navire comme des dieux. L'équipe du premier opus menée par Neil Druckmann et Bruce Traley est prête à faire un jeu à la hauteur du premier opus. Mais voilà. Très vite, les choses vont bouger pour les Dogs et malheureusement, pas dans le bon sens du terme. Bruce Riley, co-game director de The Last of Us, quitte Naughty Dog. Ned Druckmann se retrouve seul à la tête du projet et sera très vite rejoint par la scénariste Hailey Gross. Quelques mois plus tard, en mars 2017, c'est le gros bouleversement avec l'annonce du départ de Christophe Balestra. L'emblématique français co-président du studio présent chez les Dogs depuis plus de 15 ans abandonne le navire. Ce dernier passe le flambeau au très talentueux Neil Druckmann qui va devenir co-président aux côtés d'Evan Wells. Au fil des mois, le studio sera touché par de très très très nombreux départs. Nous pourrons également citer le départ de Sean Eskay qui est une figure emblématique de Naughty Dog. De nombreux départs donc au point où Naughty Dog devient carrément en sous-effectif. Les projets prennent du retard et The Last of Us Partie 2 est d'ores et déjà certain de ne pas tenir les délais. Le jeu sera une première fois repoussé à fin 2019, puis définitivement à 2020. Naughty Dog est de nouveau en train de traverser une période très difficile, remplie de doutes avec une équipe qui se réduit de semaine en semaine. Les souvenirs d'une période noire au moment de la transition entre Jack and Dexter et Uncharted, cette transition entre la PS2 et la PS3 qui avait failli faire couler le studio à l'époque, revient en Dogs. Mais le développement de The Last of Us va se poursuivre. Fort heureusement, cette période ne sera pas aussi inquiétante que la première. Désormais, les Dogs ont de l'expérience. Le développement est ainsi au ralenti, mais il avance. Et pour garder leur niveau exceptionnel, les Dogs vont donc prendre leur temps, quitte à dépasser les délais, pour faire les choses bien. Ainsi, la qualité de jeu n'est pas impactée, mais son temps de développement, lui, va considérablement augmenter. À partir de mi-2018, juste après l'E3, les Dogs vont se lancer dans d'importantes campagnes de recrutement. Dès le début de l'année 2019, les choses vont encore s'accélérer au point où, à ce jour, d'après les échos que nous en avons eus, il n'y aurait jamais eu autant de monde au sein du studio. Il se pourrait que les nouvelles directions du studio ne soient pas du goût de tout le monde. Déjà, avec Uncharted, les dogs avaient connu de gros départs car de nombreux développeurs n'aimaient pas la direction réaliste que prenait le studio. Il en était de même avec le premier The Last of Us. Et il en est de même avec cette suite. Alors, devons-nous craindre une sortie pour plus tard que le début d'année 2020 Non. Non, car le studio est de nouveau sur les rails. Et même si de talentueux développeurs sont partis, les critères de recrutement de Naughty Dog sont toujours quand même excellent. Ainsi, la qualité de jeu ne serait pas impactée et sa sortie serait donc prévue pour le début d'année 2020. Avec Uncharted 4, Naughty Dog avait dû repousser le jeu deux fois. C'est pour éviter ce genre de problème qu'aucune date n'est donnée et n'a jamais été donnée. Aujourd'hui, les séances de motion capture sont terminées. Il reste encore quelques petits travaux avec les cinématiques, puis viendra de longues sessions de tests pour trouver les problèmes du jeu puis de longues sessions de debug et de nouveaux tests jusqu'à ce que le jeu soit parfait. Une chose est certaine, tout comme avec Death Stranding et Death Gone, Sony ne communiquera pas sur son prochain gros jeu avant la sortie de Death Stranding. Mais une seconde chose est certaine aussi. Lorsque les infos vont commencer à arriver du côté de The Last of Us Partie 2, nous serons déjà dans la dernière ligne droite pour vivre une expérience qui s'annonce d'ores et déjà marquante et traumatisante. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Comme nous avons pu vous l'annoncer sur les réseaux sociaux, Naughty Dog Mag va particulièrement s'activer à la rentrée. Hasard ou non, vous le découvrirez très bientôt. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, sur notre chaîne et sur notre site. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci encore et à très vite.